Bonjour à toutes et à tous. Euh, on va continuer notre lutte. Euh, la deuxième phase, la phase suprême de la lutte euh, pour protéger l'argent public. Et contre la, la corruption. Comme ah, on a choisi la voie, la voie la plus dure et la plus précise, c'est l'histoire, l'histoire du peuple, l'histoire des paysans pauvres, de l'anti-Atlas exactement à ces rois ces rois comme on l'appelle le trésor du maroc ces rois c'est le trésor du maroc l'histoire ah, approuve cette pensée cette idée du trésor oui à l'époque des Al-Mohad, un historien, un euh, je crois, du roi de l'Andalousie, un beau euh, Bouillacoub, bon, Buyakou, euh, Cet historien s'appelle Abdel Wahed al Il a Un ouvrage sur L'activité De l'Empire al Mouhad à l'époque euh, Au deuxième Au deuxième Au douzième Siècle mais au Moyen-Âge, l'Europe est dormie. On bien s'endormit. Oui, on dit bien ça comme si Macron et le successeur, bien sûr de l'État français impérialiste, colonialiste. Oui, donc... Euh, euh, va lui dire, et dire aussi, à M. Wapi, que Tallulwin a une profonde histoire. Oui, les chefs, euh, les chefs de des tribus de talwin à l'époque des Almohades. Oh, il y a l'exploitation de l'éminence de Zgonda. Hein, monsieur, monsieur, comment il s'appelle, Abdelwah al-Marrachi, parle de la ville de Zgonda. Il parle des ouvriers. Donc, l'exploitation des mines euh, et l'existence de, de, de, des ouvriers Don, a donné à Zgondel le nom de la ville. Comme il dit, elle parle des villes de Sousse. Elle parle de la ville de Zgondel. Et aussi ah, à ah, ses rois. Ces rois. L'entourage de ces rois, on sait, c'est le safran. Oui, le safran, c'est une caractéristique de notre histoire. Le safran est l'argent. La mine de l'argent de seconde. Les la ville de seconde, à l'époque des Almohades. Les chefs euh, euh, des tribus de Taliwina à cette époque, ce sont de la famille Elwanabi. De la famille Ilwanabi. Oui, le dernier méletton de cette famille, c'est Addla, Ilwanabi. Ouais, le camarade de notre père, ce père. Mon père. Oui, je l'ai vécu bien sûr euh, depuis les années 60 et je l'ai, j'ai, <coughs> rendu, rendu, visite à la présence de Wardesat en 1977, Ouais. Des, je crois cette dernière euh, cette dernière euh, dé tensions ouiimprim le temps était indi de euh, du parti national euh, euh, euh, Bien sûr, le Parti national le des forces populaires à l'époque, bien sûr. Donc, je dis bien à M. Webbi que l'organisation des tribus est... L'autorité des tribus de Taline est très profonde dans notre histoire. C'est pas la peine de la faire de, de la détourner, de la détourner de s'entrager. De, de, de, de s'entrager, ou bien de sa nature historique, révolutionnaire. Elle n'a pas débuté avec l'entrée de, de, de les Glouy et des Français, mais elle est très profonde dans l'histoire de la région. Dulceuse, l'Espagne, en Andalousie, oui, où il a existé à l'époque, Ibn oui. Et non bien sûr, qui a fondé, euh, qui a fondé euh, euh, euh, la théorie euh, de la bourgeoisie par ses critiques d'Aristote, la pensée d'Aristote. Donc la pensée bourgeoise a été profondée par les al -Mohad. Et les al-mohad ont des, des racines à Oulouz dans ce qu'elle appelle, M. La, la, la, la, la, la ville de Hansa. Oui, la ville de Ansa et la ville de Zgundr, à l'arrêt à ses rois. Oui, ah, bien sûr, c'est ah, pour cela qu'on parle de l'histoire. Oui, la famille Wapi. Est n'a rien à voir dans cette histoire à part euh, bien sûr euh, par euh, quelqu'un de leurs parents qui est l'ami bien sûr de mon père ou bien le camarade aussi de mon père dans la partie était à l'époque avec c'est Abdullah ou c'est le mais avant, avant, non, ah d'abord, on va relier aussi l'époque de Mohamed Abdullah Nidboubk et mon grand-père Ahmed Abdullah, son chef. Son, euh, euh, le chef de son armée de l'armée de Abdullah, oui à cette époque. Et avant, donc, on va relier cette histoire avec l'histoire de la révolution du, du, du sud, oui, la, la révolution de Ahmed Hibah. Y a qui um, a occupé marrakech oui et euh, évacuer le, le le oui et euh, euh, dans une dans une guerre nationale, une guerre de révolution nationale contre les Français. Oui, il y a Ben Giriv, ou ouais. oh là où il a été mon grand-père, le père de mon père, qui j'ai. Est de la mosquée de la mosquée de Amzmez. De, oui, de, de, de la mosquée de Amzmez. À l'époque, euh, euh, euh, mon père était là bas Petit. Un petit garçon de 5 à 6, à 6 ans en 1912. Où son père a été là-bas. Par qui et, et vous savez bien, la révolution d'Ahmed, il est bas à Marrakech. Oui. Sous les facils de la région du sous car mon grand-père était euh, de sous de 12 de 12 pas plus loin de ces rois mais c'est qu'il qui a de la région pour s'installer à la mosquée de Amzoumiz Oui, c'est bien la vraie histoire. Oui, il était avec tous les femmes. qui sont entourés chez Ahmed le Hiba à Marrakech. Oui, c'est une <rire> grande histoire des aloues Jusqu'à la révolution de Ahmed, Nehibah, où Cheikh est relié à cette histoire en appuyant la révolution du Sud. C'est de le dernier. Le de dernier victime du colonialisme et du feudalisme, et des survivants du feudalisme présents, représentés par le Glaoui qui a occupé. Taliwine est arrêté, Alhamdulillah, et le tué. C'est ça la vérité et la vraie vérité de l'histoire de Taliwin en relation avec l'histoire du Sud. Bien sûr. Donc, quand on parle en français, c'est pour uh, bien sûr se communiquer avec les Français, les colonialistes du Maroc, inclus Taliwine. Oui, on parle toujours, on cherche toujours la vérité et la justice pour Mohamed Abdullah Nidbok et pour tout. Les victimes du colonialisme et des survivants du euh, feudalisme représenté par le Glaoui à Taliwine. Oui, Taliwine, Marrakech et Warzaza. Bien sûr, le trio du sud-est est comme euh, le haut. Oh bien là, oui ressources donc monsieur OAP, on te présente comme ça pour bien corriger pour, pour la correction de l'histoire et pour la justice la vérité et la justice oui à la prochaine